Voyons maintenant comment Rachid nous explique ce passage. Et voici ce qu'il en est. Vous l'avez sous les yeux, Rachid est là. Ah voilà, ça, ça s'est décalé d'un cran, donc j'ai un petit souci. On va redescendre. « d'abord, Elohim el-Moshe ». Donc on voit que Rachid commentera aussi la suite, mais ici on a juste ça. Euh, « Elohim parla à Moïse ». Que nous dit Rashi Diber ito mishpat. Il a parlé avec lui quelque chose qui est de l'ordre du mishpat. Mishpat, en hébreu, ça veut dire une phrase, mais ça veut dire aussi un jugement. Donc, on va voir en fonction de la suite de Rashi si ça nous aide à comprendre. Al shéhikcha ledaber, sur le fait qu'il a fait quelque chose de dur dans sa parole, vélomar, et de dire. Vous voyez ici Lomar, c'est la même chose que Valomère qui est en dessous, Et de dire, donc on voit que c'est quand même des synonymes, même si ensuite on va s'interroger. Mais ici les et l'Omar, on voit bien que les deux sont vraiment dans le même contexte. Il lui avait dit Lama Haré Ota Laram Hazé. Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple Donc il y a un moment où Moïse a dit à Dieu Pourquoi as-tu fait du mal à son As-tu fait du mal à ce peuple et euh, ici ce que nous dit Rachid, c'est que les mots employés sont en relation avec cette phrase qui a été dite, entre parenthèses vous voyez ici que dans le commentaire de Rachi, quand vous avez, si vous aviez un manuscrit de Rachid, vous n'auriez pas les voyelles que vous avez ici, donc il y a déjà eu un travail d'édition, y compris dans l'hébreu mais il y a encore un travail d'édition supplémentaire euh, dans le français donc Elohim, c'est la façon dont Jacques Cohn traduit Elohim, parce qu'il ne il veut pas écrire euh, Elohim, c'est un autre sujet, voilà, on ne va pas tout expliquer, mais Elohim parla à, à Moshe, donc il ne veut pas non plus le traduire euh, Moïse, il, il dit Moshe, d'accord Vous voyez ici, hein, c'est ce qu'on avait remarqué en français, c'est un peu plus compliqué, parce que Dieu adressa la parole à Moïse, ça correspond au Diboura Matril, Elohim parla à Moshe, donc si on ne sait pas que c'est la même chose, on se dit, mais de quoi ça parle On cherche partout dans le texte. Elohim parle à Moshe, mais où c'est ben C'est parce que c'est Dieu par là, adressé à la parole à Moïse. On voit que déjà que dans les euh, traductions, Jacques Cohn qui est le traducteur de Rachid, n'adhère pas à la traduction du grand rabbinat. Et nous, on n'est pas obligé d'adhérer ni à la traduction du grand rabbinat, ni à celle de Jacques Cohn. Voilà, en tout cas, on compare ça. Donc Dieu adresse à la parole à Moïse, ok. Elohim parla à Moshe, d'accord. Alors, « il a instruit son procès ». Donc euh, là, c'est comme ça qu'il traduit, je ne suis pas vraiment d'accord. « Diber Ito Mishpat », il a parlé avec lui quelque chose qui est de l'ordre du jugement ou avec peut-être une certaine dureté. Moi, c'est comme ça que j'aurais traduit. Si on dit « il a instruit son procès ». Donc, Jacone euh, va beaucoup plus loin là-dedans en disant « c'est vraiment un procès, il l'a instruit ». Et là, quand on utilise ces mots-là, on a l'impression de voir vraiment… Un, une cour de tribunal se mettre en place peut-être y a un midrash qui dit ça d'ailleurs je ne l'ai pas en tête, mais si, si ce midrash existe, il n'est pas dans Rashi et par contre il est dans la traduction de Jacques Cohn il a instruit son procès d'accord pour s'être exprimé en termes durs lorsqu'il lui avait demandé pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple donc là en termes d'édition, il y a les guillemets il y a le point d'interrogation, etc et surtout il y a ici supra 5.22 c'est-à-dire que Jacques Cohn nous renvoie à l'endroit où ça a été dit, ce qui n'est pas le cas de Rashi, mais on aurait pu le savoir. Et il suffit qu'on ait lu les épisodes précédents pour qu'on sache qu'à un moment donné, Dieu a dit, Moïse a dit à Dieu, « la Mahareota, la Et c'est très intéressant, parce qu'on voit que Moïse a commencé lui-même en jugement, ou en, en tout cas en questionnement, ça peut être… Bien sûr, la Torah ne nous dit pas l'intonation, donc « Oh là là, mais pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple ?» Ou alors « Eh !» Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple On n'a pas l'intonation de Moïse vis-à-vis -vis de Dieu, mais néanmoins, ce n'est pas de la soumission. Il euh, y a euh, des mots sur ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple En réalité, vous vous souvenez peut-être que c'est parce que euh, Dieu envoie, le personnage divin de la Torah envoie Moïse et Aaron demander à Pharaon de relâcher le peuple. Les pharaons dit oui, s'ils veulent partir, c'est parce que ils sont désœuvrés, ils n'ont pas assez de choses à faire. Dans la vie et on va arrêter de leur donner la paille tout en leur imposant la fabrication du même nombre de briques. Et à ce moment-là, Moïse euh, est très peiné, et il dit à Dieu « Pourquoi as-tu fait du mal ?»« Ra » c'est le mal, « ota, c'est « Tu as fait du mal ». « Pourquoi est-ce que tu as causé du mal à ce peuple ?» euh, Donc là, ce que moi d'après Rachis, ce que j'entends, c'est un discours un petit, peu, un petit peu engagé sur le plan émotionnel. Moïse dit à Dieu « Ah, oh, mais pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple Ce n'était pas ça le but, on, on a raté. » Et Moïse revient en disant hey, « Hé, attends, attends, Moïse, il euh, faut que je te dise quelque chose. » Moi, je suis Adonai. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça répond, mais euh, en termes d'intonation, si on veut suivre Rachi et dire Vaidaber, et El -Moshé", ça induit quelque chose d'un peu dur, et eh bien ça, ce serait peut-être l'intonalité de la réponse du personnage divin de la Torah à Moïse. Après, c'est une autre question pourquoi dire Je suis l'Éternel répond au fait que c'est pas... Ok, c'est... Bah, peut-être qu'à court terme, ça a produit du mal auprès des enfants d'Israël, mais d'un autre côté, je suis l'éternel. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ce n'est pas notre objet, mais notre objectif, c'est de comprendre Rachi. Donc, je le reprends. Ah, quand je bouge. Alors, on va voir si j'arrive à le faire comme ça. Hop, non, ça ne marche pas. Chaque fois, ça me met le Rachi. Ah, voilà. Hop, si, non, désolé. Euh, voilà. Alors. Donc, euh, c'est ce que fait Jacques Cohn. Elohim parlait à Moïse, il a instruit son procès. Et là, c'est vraiment, vraiment de l'édition de Jacques Cohn, voire de Melachim, ça veut dire le deuxième livre des rois, chapitre 25, verset 6. Et là, c'est pourquoi Jacques Cohn, en fait, ici, on ne le voit pas dans ce qu'il écrit, mais en fait, il justifie pourquoi il traduit de façon extrêmement euh, imagée et juridique. Rachid dit « Dieu a dit à Moïse ». « Eh, hey, oh, il y a quelque chose que je dois dire quand même pour répondre à tes accusations, euh, mais Jacon dit que Dieu dit à Moïse, hey, « Eh, attention, maintenant on va faire un tribunal et un procès bien structuré, etc. » Et Jacone justifie sa traduction en mettant « voir de Melachim 25-6 ». On a l'impression peut-être que c'était dans la pensée de Rachid, mais pas du tout forcément pour s'être exprimé en termes durs lorsqu'il lui avait demandé « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?» Supra 5.22, ça aussi c'est de l'édition par Jacone, mais qui est beaucoup plus évidente, puisqu'il est juste allé chercher dans la Torah où était écrit euh, « Lama Haréota, euh, la, la Amahazé » Je l'ai bien cité, oui, « Lama areota, la la Amahazé » D'accord, donc euh, bah, vous pouvez aller chercher ici, hein, on va le faire maintenant. Supra 5.2, ça veut dire Shemot 5.2, donc on reprend Svarim, on va dans l'Exode. On va au chapitre 5 ici. Et on va au verset 2 et on s'attend à trouver la maharéotale à Amazé. Euh, et donc, ce n'est pas ce qu'on trouve, on trouve quelque chose qui ressemble. Hum, mais donc, euh, donc, on va trouver, on va, on va chercher autrement. Mais normalement, ici, on voit, je vous le fais directement en français. « Pharaon répondit, « Quel est cet éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël ?»« Je ne connais point l'éternel, et certes, je ne renverrai point Israël. » C'est un peu bizarre quand même, je ne me suis pas trompée. Supra 5.22, pardon, 5.22, c'est moi qui me suis trompée. Donc, allons-y. Voilà, logique. Moïse retourna vers le Seigneur et dit, donc euh, le Seigneur c'est à la traduction de Adonai. Donc, euh, donc Adonai c'est jamais le Seigneur. Hein. C'est soit mon Seigneur, soit euh, ça renvoie. Mais en vrai ça renvoie au tétragramme. Donc bref, c'est pas grave. Moïse retourna. Donc c'est pas grave. Je vais le faire directement en hébreu. La traduction est trop euh, trop pénible. Vaishav Mosheel, Adonai. Moïse retourna vers l'Éternel. Va'yomar et il dit « Adonai, mon maître ». Donc là, on traduit « mon dieu », mais non. « Lama haréota, l'amhazé, pourquoi tu causais du mal à ce peuple ?»« L'Amazé chez l'Artami, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ?» Donc, c'est intéressant. On pourrait commenter là-dessus. On ne va pas le faire tout de suite. Par contre, on peut aller voir « Pourquoi Jacques Cho » Jacques Cône dit 2 Mélachim 25-6. Donc on retombe dans Sfarim. On ne veut plus être dans le Pentateuch. On veut être dans les prophètes, parce que le livre des rois fait partie des prophètes. On veut être dans roi 2, 2 Mélachim, n'est-ce pas C'est roi 2, ici. Et il nous dit 5-22, donc on fait 5. Hop. On fait ici 22 Et on va voir le rapport avec la traduction de Jacques Cône. Donc il répondit, oui en paix, c'est mon maître qui m'envoie pour te dire, à l'instant arrive chez moi, deux jeunes prophètes de la montagne d'Ephraïm, donne pour eux je te prie un quicard d'argent et de vêtements de rechange, quoi quoi quoi quoi, je me suis trompée, c'est 25-6. je regardais en dessous, donc 25,6, On fit le roi prisonnier, on l'amena auprès du roi de Babylone à Riba où on prononça sa, senten sa, sa sentence. Donc ici, on, on a la Va Yedaberu Oto Mishpat. Et ils parlèrent euh, à son sujet, Ito, euh, avec lui, à son sujet, un jugement. Et dans le contexte des rois, ça veut vraiment dire un tribunal. Et donc c'est pour ça que... Jacques Cône, ici, traduit en parlant réellement de tribunal. Excellent Donc, euh, on a compris pourquoi Jacques Cône fait ce qu'il fait, mais en même temps, pas du tout, euh, on a compris aussi que ce n'était pas du tout obligé. Donc, c'est toujours le problème. Avec le français, on constate les mêmes soucis que ce qu'on avait eu auparavant, euh, au cours de notre première vidéo. Donc, voilà, c'était par rapport à ce verset. « Vayedaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav, Ami, Adonai, on, va... on a vu quel était le problème de Rashi qui est sans doute, comment interpréter en fait, en fait, on ne l'a pas vu, on va essayer de le dire maintenant. Quel est le problème de Rashi Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de commenter Et en fait, là, c'est très dur à comprendre, mais je veux vraiment me tenir à faire un seul Rashi euh, par, euh, par achat, parce que c'est le parallélisme entre les deux versets qui nous l'expliquerait. Puisque euh, euh, les deux se répondent, mais ici, la question que soulève Rachid, c'est « Compte tenu du fait qu'il y a de la dureté dans les paroles de, Moïse à, euh, de, de Dieu à Moïse, d'où vient cette dureté ?» Et la réponse de Rachid, c'est « Cette dureté vient de la dureté que Moïse, dont Moïse a fait preuve en s'adressant à l'Éternel auparavant, en disant « Pourquoi tu fais du, tu, tu fais du mal ?» À ce peuple. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accusation et de la contestation, mais d'une accusation et d'une contestation qui sont constructives, parce que la relation entre le personnage de Dieu dans la Torah et Moïse est une relation qui se tient et qui est suivie. Passons à la lecture des Tamim, c'est très simple. Je vous rappelle qu'on va les dire d'abord en français, pas en araméen, pour retenir leur musique. Puis l'appliquer au verset. C'est le milieu du verset. Va daber Elohim El Moshe. Et c'est la fin du verset. Va'yomer. Pardon, j'essaie de vous le souligner. Va'yomer et l'ave Ani Adonai. Et donc, on peut le rechanter ensemble en entier. Euh, par euh, partie, euh, avec les deux tamim qui sont là, le milieu et la fin du verset. « Vaidaber Elohim el-Moshe, Vayomer Elav, Ani Adonai. » Voilà, que souhaitez-vous retenir de ce passage, de ce verset Vous pouvez prendre un moment et écrire ce que vous avez retenu de cette vidéo. C'est très, très bien de faire fonctionner la mémoire de cette façon. Vous pouvez vous projeter dans la lecture de ce verset qui aura lieu à la synagogue Shabbat prochain, euh, au tout début de la lecture de la Torah. Et qu'est-ce qu'on apprend de là sur la relation, de la, la façon dont la Bible présente, dont la Torah présente la relation entre la, le personnage divin et Moïse et leur sensibilité. Euh, et puis, est-ce que vous voudriez l'amener euh, pour cette fois-ci Voilà. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne étude pour cette semaine et Shabbat Shalom, bien en avance, mais vous écouterez peut-être cette vidéo après mercredi. À très bientôt en tout cas.